Matthieu 7, verset 13. Entrez dans le pot qui juste là. Parce que, le pot qui est là, le chemin qui est facile à mener tout droit dans l'amour, il y a un peu de monde qui est là-dedans. Mais, le qui juste là, je me dis que c'est difficile de mener dans tout droit dans la vie. Pas de gens qui joue Amen. Là où entrer dans notre vie juste là, c'est l'on choisit de vivre dans nos yeux Parce que c'est ça qui marche dans chemin qui fait le plaisir qui a bon pour protection et la bénédiction. Le va vivre à Parce que dans chemin, ça C'est bon, Dieu Même si vous avez des problèmes sur la route, vous n'avez pas besoin de payer. Parce que na, route, ça la maintenant, tout droit dans la vie de heureuse. Mais là on entre dans le port là, c'est lorsqu'on choisit vivre selon l'idée qui vient dans la tête. Où, même si on est le papa. Ça arrive qu'à printemps printemps, on n'a pas produit Mais quand on est que c'est dans le chemin là où il il ne peut pas l'autre côté que est éternel, c'est-à-dire éloigner de Dieu dans la souffrance, pénition, à cruauté pour tout temps. L'on choisit vivre, marcher dans le chemin qui est juste là. Vous un monde qui vit par la protection de Dieu. Il n'y a pas qu'à ou si aussi, mon Dieu ne le permet même j'en nous dis dans somme 91, les qui protection bon le côté Dieu qui est en le là les qui était caché en basel bon Dieu qui a tout le pouvoir, qu'a dit Seigneur C'est vous qui te toute défense, c'est vous qui te toute protection, ou c'est bon Dieu, ki ben -e c'est c'est là toute confiance. C'est lui-même qui va quitter ouvrir la clé. va quitter maladie qui peut ou tomber sur La ou en basse quand Il n'y pas Il n'est pas aller. ou côté y aller. Il va y aller. Il C'est ça qui protection, est ça qui defense. Vous n'avez pas besoin de faire des bagages qui fait monter la nuit. Vous n'avez pas besoin de casser pour les maladies qui ont à la journée. Vous n'avez pas besoin de faire maladies qui ont tombé sur le monde dans la nuit. Une épidémie qui a touché le monde. 1 000 personnes tombent sur vos cochons. 10 000 sur vos doigts. Vous n'avez pas arrivé. Ou ap dit kou sa, ou ap que vous a dit j'en vous avez yo que yo avez Parce que ou avez Seigneur ya pou avez parce que ou bon que vous avez bon Dieu qui avez dit que vous avez dit vous Ou pas ou. Ou pa vous pour vous protéger, vous vous passez. Vous vous protégez, vous pas vous protégez, vous pou protégez, vous vous protégez, vous vous protégez, vous vous de vous sou vous dire, vous map moun ki je lui ai répondu. ma lui ai fait. Je lui délivré. m'a lui fait respecter. Je lui ai fait vivre avec content. ma fait le fait. Je m'a délivré. Amen. Mon Dieu venu délivrer Daniel, dans la force de C'est parce que tu as marché dans le chemin qui est juste là. Et ensuite, vous êtes venus livrer chaque gars, mais chaque abet dans la de d'Ifée. C'est parce que vous avez marché dans le chemin qui fait le plaisir. Là où marché dans le chemin qui est juste là, Dieu. Vous avez fait tout sacrifice pour rouler dans le problème. Je toujours là pour, le de pour vous les Mais, là, vous dans ce village où c'est un là pour le milieu. Je là pour le moins que là pour le chemin. Le là, Alors, pour moi, je suis là pour c'est accepter Jésus comme sauveur oui. et puis obéir pour Dieu dans tout ça que je fait. Même Jean le dit dans Jean 3, verset 16. Parce que mon Dieu, si tellement je les hommes, il sont les petit petits pour eux. Tout le monde qui va mettre confiance dans lui ne peut pas perdre la vie. Oui. Au contraire, il y a de la vie qui ne peut la finir. Si nous marchons dans chemin qui est juste là, même si nous possédons un pile bien sous la terre, ou bien nous avons souffert pour quelques bagages que nous pas posséder, pas, connaît que ça n'est pas plus important que la vie qui a suivi la main de Dieu. Et Dieu qui remet nous à porter nos secours depuis nous vivons avec la foi. Si vous marchez dans le chemin qui juste là, faites qu'vous content, parce que c'est vivre votre et vous pouvez continuer à vivre avec mon Dieu pour tout temps. Mais si vous marchez dans le chemin qui lâche là, la, connaissez que dans le chemin il y a pas bon pour vous, parce que c'est le chemin de mort à chemin qui mène loin mon Dieu. La souffrance éternelle. Ou besoin de changer de direction pour garder la vie qui pas Jean pas finir dans Jésus-Christ. sauveille Même Jean le dit, dans Jean 11, verset 25 C'est moi-même qui vais mon mourir. C'est moi-même qui baille la vie. Les qui mette confiance en moi, ils vivre même si joli fait mourir. Amen. Amen.